comme je pensais Unohana utilisé son bangai pendant cet épisode. Bienvenue sur cette review de l'épisode 10 du nouvel arc de Bleach que commençait avec Kenpachi qui était en train de perdre conscience et reprend conscience pendant son combat contre Unohana et on a vu le flashback de Unohana c'était la Shinigami la plus forte de tout le Rukongai et carrément en plus elle n'arrivait pas à trouver d'adversaire à sa taille dans tout le Rukongai en plus elle avait envoyé un Shinigami pour qu'elle ait trouvé quelqu'un mais elle est revenu en disant qu'il a trouvé personne qui peut rivaliser avec elle sauf que quand il est revenu il avait une montagne de cadavres et en fait il y avait Kenpachi qui était dessus et donc ils ont commencé leur combat et en fait Unohana ressentait la même chose que Kenpachi. C'est sûr que aussi elle a ressenti la joie pour la première fois dans un combat et pour la première fois elle a apprécié un combat parce que Kenpachi Kempachi, en fait, il était plus puissant qu'elle. Sauf qu'il avait bridé son pouvoir parce qu'il voulait pas perdre le seul adversaire qui puisse rivaliser avec lui. Et du coup, le seul adversaire contre lequel il pourrait apprécier un combat. Et Inuana l'a expliqué qu'à partir de ce moment, en fait, Kempachi était complètement bridé, mais il avait ça pour plus apprécier les combats. Par exemple, contre Ichigo. Il a perdu, mais il a apprécié le combat. Ou même en plus contre l'espada, wekomundo Il s'est limité, mais il avait ça pour plus apprécier le combat. Comme c'est la plus de sensations, etc. Parce que moi je me rappelle avec des potes, on parlait du pouvoir du scénario dans Bleach. Et j'avais dit qu'en général, les victoires elles sont justifiées, sauf peut-être contre Kempachi, tu vois, c'est le pouvoir du scénario. Sauf que non, en fait, Ichigo il a pu gagner parce que Zaraki Kempachi il avait scellé ses pouvoirs. Et en vrai, il y a deux options. Soit Titekubo, Kubo, il est très fort en écriture. Et du coup, il avait prévu ça dès le début. Ou alors, il a pensé à ça plus tard. Et du coup, il a inventé toute cette histoire de sceller les pouvoirs, etc. En fait, pour corriger une incohérence. Mais en vrai, je pense que l'auteur, il avait prévu ça dès le début. Parce que, tu sais, tous les éléments, ils sont corrélés entre eux. Et il a rien qui se contredit. Mais du coup, pour revenir à ce combat, en fait, on voit Kenpachi qui domine beaucoup plus par rapport à l'épisode 9. Parce qu'à force de perdre conscience et de revenir et de revenir plus fort, tu vois. Maintenant, c'est lui qui domine sur Unohana. Sauf que Inuana, elle a utilisé son Bankai. Et frère, on a vu, c'était incroyable. Elle avait en plus, elle avait remodelé son Bankai avec une forme spéciale et tout. Et du coup, il y avait du sang partout. Et ça, ça m'a fait penser à Alexandre du territoire de Kaisen parce que tu vois avec son pouvoir là elle a influencé tout l'environnement et on voit qu'il y avait du sang partout même en plus quand Kempachi marchait il y avait des traces et tout et à force de combattre Kempachi rivalisait avec elle et même carrément il l'a tué après en plus il a donné il voulait pas qu'elle meure parce que c'était le tout premier adversaire avec lequel il a pris du plaisir pendant un combat et elle, elle était heureuse parce que au moins elle a pu mener à bien sa mission tu vois et c'était une mort qui était victorieuse pour elle parce qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire et maintenant c'est à Kempachi de gérer et en fait je me suis rendu compte que pendant cet épisode ce qu'il a fait c'est pas qu'il a exploité un potentiel qu'il exploitait pas avant mais c'est qu'il a récupéré un pouvoir qu'il avait avant et qu'il avait scellé au fil du temps et du coup maintenant tu il a tout son pouvoir et carrément il disait que maintenant il va commencer à s'ennuyer pendant les combats. En plus, on a vu i e watch, donc je me dis s'il il s'ennuie contre i e watch, c'est que là frérot on a gagné. Mais je pense pas que ça va être aussi facile que ça, et je pense qu'en vrai Kempachi va combattre Ashvald. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va le combattre. Après la mort de Inona, il y avait un vide. Sauf que Kempachi entendait une voix qui lui parle, il sait pas ce que c'est. Et en fait, c'est son qui est en train de lui parler parce que même il disait je suis avec toi, je t'ai toujours observé depuis tes débuts ou un truc comme ça, donc forcément en fait c'est son Mais une question qui me trotte la tête parce que la voix elle disait enchantée de te rencontrer. Sauf qu'avant avant était à son prime et qu'il utilisait son à fond, normalement il avait déjà établi un lien avec son ou un truc comme ça donc si en fait depuis le début il a jamais parlé avec son Impacto ça veut dire qu'on va voir Kenpachi qui actuellement est à son prime et qui en plus du coup va encore mieux utiliser son Impacto puisqu'il a jamais rencontré Sous Impacto avant en fait donc ça va être incroyable de voir Kenpachi qui utilise encore mieux Sous Impacto et qui du coup peut aller encore plus loin en termes de puissance et du coup juste avant que les Impacto, ils disent son nom il y avait eu un cliffhanger donc j'étais dégoûté frère je voulais savoir au moins son nom tu vois pour qu'on sache un peu plus sur son Impacto mais du coup à côté il y a Ichigo et Renji qui sont arrivés chez Nimaya et ça j'étais pressé de le voir je voulais trop voir Nimaya parce qu'il a créé les impactos et quand ils sont arrivés on voyait que qui était complètement écrasé par terre et tout et il était un peu en musclé ça veut dire que c'est sûr c'est comme l'autre fois quand ils étaient en l'air ils ont atterri sur con et je trouve que c'était bien de faire ça un peu implicite tu vois ils nous ont pas montré la scène mais on a pu la déduire par rapport à l'épisode d'avant et nimaya quand il a accueilli ichigo et renji il avait fait un show carrément il chantait il y avait de la lumière tout ça il y avait plein d'ambiance et nimaya je le kiffe trop ça voit déjà sa manière de parler en plus il est trop sympa ça dire, il est trop bon délire et tout franchement et carrément en plus il était en train de checker ichigo sauf que ichigo il savait pas quoi dire il était pas dans son délire et tout et carrément ça le dérangeait en plus donc nimaya il a dit bon je vous renvoie chez vous vous partez après ils ont commencé à dire non c'est bon t'inquiète t'inquiète des cons il leur a dit non non non ici pour s'excuser il faut faire cette pause et eux ils ont fait la pause carrément ils avaient pris en photo ils s'amusaient et tout et Mera elle arrivait pour l'engueuler et ça ça m'a fumé parce qu'elle lui a mis un coup elle a dit qu'est ce que tu fous tu vois pas ils sont là pour leurs impacto et tout et lui là il est en train de leur faire faire des pauses bizarres il ramène des meufs il veut les checker je sais pas quoi elle leur a dit vas-y vas-y je vais pour ramener au Oden et en fait on voit que le vrai Odin c'est pas du tout ça c'est pas le truc avec les lumières machin machin en fait c'est une vieille cabane en bois et tout et qu'on il voulait pas rentrer et carrément en plus il y avait Oitsu qui était d'accord avec lui ils se comprenait et tout et ça se voit les deux frères ça peut être class leur interaction voir con et Nimaya qui sont en train de parler frère ça peut être grave drôle et du coup Ichigo et Renji sont rentrés dans le truc là et Nimaya il leur expliquait que les filles qu'il y avait depuis tout à l'heure en fait c'est même pas des filles c'est des impactos et en fait il leur reprochait de même pas faire la différence entre des Shinigami et des Empacto même carrément en plus il leur reprochait l'état de leurs impactos parce qu'il était en mauvais état mais un truc que je comprends pas c'est que Renji il avait pas besoin d'aller avec Nimaya pour réparer son impacto tu vois parce que Mais alors, il avait expliqué à l'épisode 7 que quand c'est un Shikai qui est détruit il faut juste que le Shinigami reste beaucoup avec son impacto, et il va le régénérer avec son Rayatsu mais du coup si je comprends bien Nimaya il va aussi reformer un nouveau Zampacto à Renji donc ça ça va être bien parce que ça va changer de son impactos, frère il nous donc en fait c'est mort pour qu'il récupère l'ancien Et du coup Nimaya il avait expliqué que Renji et Ichigo ils sont encerclés par plein de Asuachi Et il avait expliqué ce que c'est Il avait expliqué que les Asuachi en fait c'est les Zampacto par défaut Et quand il y a un Shinigami qui reste beaucoup avec tu sais il vit avec carrément Le Zampacto il s'imprime de l'âme du Shinigami Et du coup ça lui fait son Zampacto Et du coup il leur avait dit que c'est Asuachi Ils sont énervés contre eux parce qu'ils utilisent mal leurs Zampacto Et ils font quelque chose qui énerve les Zampacto Et en fait ils vont devoir trouver ce que c'est pour arrêter de le faire Et en vrai je trouve que le CEO de Nimaya il est trop chaud parce qu'il arrive tellement à retranscrire le, le caractère du personnage Tu vois qui est grave, sympa et tout et c'était pareil pour Kenpachi et Unana, vraiment je trouve que les Seiyu ils sont trop forts, par exemple pour Kenpachi pour montrer à quel point il est fou en plus quand on le voit crier. Même les émotions qu'on était triste à la mort de Unana, franchement c'était ultra bien retranscrit et ça franchement c'est un travail magnifique de la part des Seiyu Mais j'ai l'impression qu'on s'est pas assez attardé sur cette mort parce que tu vois on voyait Kenpachi qui était triste et tout. pareil par exemple pour Yamamoto, tu sais les morts en général dans ce nouvel arc. Je trouve qu'on passe trop vite à Wachoospet Yamamoto en vrai ça va parce qu'il y avait le deuil même en plus on voyait son iPhone qui était énervé etc. Mais sinon j'ai l'impression que ces morts elles sont assez rapides. Et hein. hey, mais d'ailleurs je repense à un truc, Aizen ça fait longtemps qu'on l'a pas vu parce que moi j'ai pas oublié. -dire, en plus ils veulent nous montrer autre chose pour pas à lui et tout et quand il revient ah c'est vrai il y avait Aizen je suis sûr qu'on le verra au prochain épisode à l'épisode 11 puisque tu sais le truc avec Kempachi Unoana c'est terminé et on va nous introduire une nouvelle sous-intrigue donc je pense qu'il y aura Aizen à mon avis moi je pense qu'il y aura Aizen au prochain épisode du coup d'ailleurs je vous propose juste ici la revue du prochain épisode moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite